Nathalie, Nathalie Oui On a reçu la commande. Laquelle La, la, la, la commande, commande La commande des romans d'hiver. Bah oui, mais on est au printemps aujourd'hui. Ah oui Bon, qu'est-ce qu'on fait On les garde quand même bon, oui, on les a payés. Ah oui, allez, allez, alors, tu t'es fait. Un bon féministe. Ok, il est beau. Il est beau, hein Il est beau. Oui. Il, est, il, est, il, est, il est bien tatoué. Hein. Oui, oui, oui. C'est un roman espagnol. D'accord. Il est bien rose celui-là. Oui, -ce mais c'est le truc? Grand Prix des Blogueurs. Alors, joli, joli monstre. Encore Alors, un rose. Oh, ben, un papillon, un scarabée, une rose. Ça, c'est un titre. Ok. Hum, Véronique Pitolo, tu te souviens, elle était venue à la médiathèque il y a 15 ah bon? ans. Oula On était encore jeune. On était très jeunes. Alors, ensuite. Sigolène Vincent. Sandro Veroni. Prix du livre étranger 2021 France Inter. Ah. ah D'accord. Sylvie ah Germain doit aller. Ah connu, elle est connue elle, on en a plein. rêve de solitude. D'accord. La maison des Hollandais, très belle couverture. Oui. une Belle couverture. André McLean, bah lui aussi, hein, il est très connu. La fille des Templiers. 1 et 2. Ça, ça, on a déjà les, les autres volumes, c'est pareil. Oui, Donc. ça, ça nous manquait. Alors ça, tu vois, c'est des gros caractères. Oui, c'est quand même hein? plus, plus confortable. Là, euh, pour quand on a des difficultés. Voilà. Ah ben, bah, très attendu. Très ouais. attendu et déjà réservé. Oui, donc... Euh... Des de réserver si on veut lire, la, oui. fa... la famille grande de Camille Kouchner. Un garçon comme vous et moi. Philippe de Lerme, le dernier, la vie en relief. Ah ça aussi quoi. Envie. Ah j'adore la couverture. Mais, les vilaines ça s'appelle. Mm -hmm. C'est sur le transgenre Oui, oui. ça. Oui, oui d'accord. Chenadade. Tenez tout court. Oui, je me souviens pas. Couverture très sobre. Votre oui. Autre couverture sobre, l'ami. De Tiffany Tavernier. Okay. Oh le chat Le chat, est beau, j'aime bien ce French chat. X. Ah j'aime bien cet auteur, c'est un auteur anglais. Okay. Oui. Ah C'est coréen Ça nous a été, nous a été demandé, c'est coréen. Coréen. On n'a pas beaucoup de terre coréen. Et comment ça s'appelle Pour toujours et à jamais. J'adore cette couverture. Je avec des champignons. Mmh, couverture flashy Raphaël Giordano Le bazar du zèbre à poids Jonathan Zakai, Ma femme écrit Liliane Moriarty Trois vœux Ah oui, c'est ce celui qui avait écrit euh, Big Little Live Qu Elle était ah faite oui? en série Et Pandorini Florence Porcel Et bah c'est fini Bah ben non c'est pas fini, Nathalie ah, il y a plus. Ah oui, il y en a un j'ai tout la balle.